Dominique Gonnette de Sources Chrétiennes, que tout le monde connaît bien. Il est le secrétaire général de l'Association des Amis de Sources Chrétiennes, donc un peu le, le pilier de la maison. Mais il est aussi un, un chercheur dans différents domaines, puisque après une thèse consacrée à la liberté religieuse à Vatican II, autour de, de, du travail du jésuit John Courtney Murray, il est passé au Père de l'Église, en arrivant à Sources Chrétiennes, mais qu'il avait fréquenté déjà un peu avant, dans « aussi, Dieu aussi connaît la souffrance » qui avait utilisé Tertullien notamment et d'autres. Et, et euh, depuis, bien, il se consacre en particulier à développer la partie orientale de Sources Chrétiennes, mission tout à fait euh, précieuse et, et essentielle. Et euh, il est aussi le coéditeur avec Michel Stavrou euh, du recueil Les Pères de l'Église aux Sources de l'Europe, qui était paru au CERF en 2014 participe à beaucoup de séminaires, en particulier de syriaque dans la maison. syriaque qu'il enseigne également, ainsi que l'hébreu, cest si vous dire, toutes les cordes qu'il a à son arc. Donc, sans, sans attendre, je lui laisse la parole pour euh, parler des synodes orientaux, une pratique fondatrice. Bon, je commenterai euh, l'image tout à l'heure. C'est bon Ça y est, voilà. Ah ben elle est là. Alors, de, juste deux mots pour cette image. Euh, elle représente l'ascension du Christ. Je l'ai choisi parce qu'il y a cette dimension synodale. Sur la gauche, vous voyez les, les apôtres qui communiquent entre eux. Et puis, vous remarquez aussi la place de la femme, puisque c'est un sujet d'actualité. Vous voyez Marie qui est bien posée comme femme au centre et qui est tournée vers nous et c'est elle, en, en quelque sorte, qui porte qui portent tout ce qui se passe, et en particulier euh, l'ascension du Christ. Donc, il, il y a quelque chose de, je dirais, d'original dans cette représentation. Je ne sais pas si on la retrouve comme cela en Occident. Donc, si l'on regarde le nombre de synodes dans l'église syriaque orientale dite nestorienne, on est impressionné par euh, leur nombre très élevé. 14 synodes entre... 4, euh, 410 et 775, soit 14 synodes pour quatre siècles, dont 5 synodes rien que pour le 6e siècle. Je, je mets le chronomètre en marche pour être sûr que, que ça va correspondre à peu près. Ce qui veut dire... Euh, une fréquence euh, exceptionnelle. Et les canons ont, en ont été rassemblés dans un synodicone, édité et traduit en français. Et donc, on peut dire que cette église est comme le laboratoire de cette pratique. Pourquoi autant de synodes bon, Un isolement géographique euh, dans l'Empire perse, en guerre avec l'Empire romain. Donc, une église qui doit subsister par elle-même, alternant entre persécution et ingérence par le roi des rois perses et avec le sentiment d'être rejeté par l'Église grecque qui la condamne comme Nestorienne, nous verrons euh, si c'est vrai. Une Église qui a euh, conscience d'être à la fois une assemblée et un ordre, c'est-à-dire euh, non faite de murs de pierre, mais faite d'hommes et de frères, on peut dire que euh, l'église syriaque orientale est rassemblée autour de son catholicos qui va prendre le, le nom de patriarche par la suite. Voilà, je commencerai par une mise en situation historique de l'église syriaque orientale. Je montrerai comment sa naissance, en quelque sorte, la fondait de manière synodale, et comme cette, comment cette vie a déterminé la vie et le, la survie de cette Église, non seulement par l'élection des patriarches, des évêques et même des prêtres paroissiaux, notolombiens, mais par les règles de ces élections et les décisions qu'elle a prises. Les origines, on peut dire rapidement que, déjà à la Pentecôte, nous avons des partes, des Mèdes et des Élamites qui sont en quelque sorte l'amorce de cette église. La foi chrétienne se développe à Hédès, au sud de la Turquie actuelle, entre le deuxième et le troisième siècle. Puis elle va fleurir plus loin à célecy thésiphon Alors bien sûr, vous ne savez peut-être pas où c'est, mais Bagdad. Bagdad, tout le monde sait où se trouve Bagdad. C'est à côté, c'est juste à côté. Elle y est portée bon, par un Mar Marie, Saint Marie, Mar étant la façon de désigner les saints orientaux. Mais à cette date, apparaît euh, en 226, la dynastie perse des Sassanides, qui est zoroastrienne ou mazdéenne. On peut dire qu'il y a une équivalence entre les deux termes. Les fondateurs de l'église euh, Syriaque oriental, sont persécutés au IVe siècle, alors qu'il y a la paix relative, la paix constantinienne de l'autre côté. On a l'impression que l'église d'Occident se renforce, elle devient paisible, et que les conflits avec la Perse font que l'église qui se développe en Orient, sous l'autorité de Chapour, chapour entre 241 et 272, qui est le roi des rois, le Shah in Shah, comme on dit, eh s'attaque à l'Empire romain et conquiert même Antioche et plusieurs autres villes en Syrie. Donc vous voyez qu'il est allé très loin. Il déporte la population, si bien que cette église a un curieux mélange, et qui va être aussi son drame, entre des chrétiens déportés d'Occident, grecs, et puis des chrétiens Orientaux. Alors, Maruta de Maïparkat Maï par va être l'artisan d'un synode fondateur. Pourquoi Parce qu'un Shaincha, Yes de Guerre, arrive en 399 et il veut faire la paix. Et donc, euh, il y a un ambassadeur des évêques vivant dans l'Empire romain, qui veulent entrer en contact avec cette église naissante et persécutée de l'autre côté. Et ils choisissent un médecin qui a toute la confiance de Yes de Gerde. Les médecins vont être très importants pour cette église. Vous voyez, donc là aussi, un laïc qui va être, bon, accompagné d'un évêque, mais disons, le grand rôle est à Maruta de Mypercart qui habite les villes frontières, les marches des deux empires, entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Oxcidien. Et et donc, des évêques font porter cette lettre à Marisaac, qui est donc le catholicos à l'époque, pour qu'elle soit lue devant Yes de Gerde. Yes de Gerde encourage la tenue d'un synode lié à la réception de cette lettre. Et la réaction immédiate du roi est significative. L'Orient et l'Occident forment une seule puissance sous l'empire de ma royauté. Donc, ça veut dire qu'il prend cette, sa responsabilité très au sérieux et finalement, il y a un mimétisme de Constantin, de la part de l'évêque. Et vous verrez que ce mimétisme va très loin puisqu'il a, il a un pouvoir, comme pourrait dire Constantinien, sauf qu'il n'est pas chrétien. Enfin, il n'est pas chrétien, au moins il n'est pas à rien, c'est déjà pas mal. Ça améliore les choses tout de même de certains points de vue. Mais il va pouvoir intervenir dans la vie de l'Église et il va la forcer une certaine acculturation. Donc, nous verrons que le mariage en est une des caractéristiques, encore le mariage du patriarche de l'Église en particulier. Alors, cette Église va s'étendre très loin. Bon, sur cette carte, vous ne lisez certainement pas les, les euh, noms des euh, sièges épiscopaux, mais enfin, ce qui est important, c'est que vous voyez qu'elle commence à gauche, euh, pas tout à fait à Alexandrie, mais au, au niveau de le site des Iphons. Donc là, on est dans la partie gauche, le, le nom, c'est en dessous de l'Arménie, si vous voulez, Dailan, et par la route de la Soie, elle va aller jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. Donc, vous voyez l'expansion missionnaire de cette église qui est inimaginable, et euh, dont on a des traces, puisqu'on a des stèles en Chine et qu'elle a eu une grande importance. Mais c'est simplement pour dire ça, il s'agit d'une église isolée, mais finalement missionnaire dans son, euh, dans son isolement, comme euh, du côté euh, les latins en Occident. L'événement du synode de Marisaac, donc, est fondateur, marqué par l'autorité du roi des rois, ce synode fut peut-être pour les chrétientés persanes ce qu'avait été le concile de Nicée pour les églises du monde romain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est qu la réception de Nicée. C'est ça qui, qui est important. Il reconnaît le symbole de Nicée comme le sien. Ainsi, que la règle pour les ordinations épiscopales et ses conséquences pour l'ordre hiérarchique de l'Église. C'est le roi des rois qui va donner, exactement comme on l'a dit pour Constantin, force de loi ou décision du synode qui sont proclamées dans tout ce royaume. Maintenant vous voyez, c'est vraiment un genre de Cyrus, si on prend le, le thème de l'Ancien Testament, Enfin, du moins quand il ne persécute pas les chrétiens. L'Église de Perse devient une Église d'État, et c'est le roi des rois qui s'occupe de la réunion des conciles, ses fonctionnaires y sont présents, et les élections ne peuvent être contestées que devant lui. Pas beaucoup de différence jusque-là. Les conflits entre l'Empire romain et l'Empire perse à partir du 5e siècle vont faire en sorte que l'église syriaque orientale prend son indépendance. C'est le patriarche qui va ordonner lui-même les évêques, alors qu'il le faisait conjointement avec l'évêque d'Antioche, vous savez cette règle des trois évêques, oui, la hiérarchie constituée en haut du patriarche, bien sûr, les métropolites et les évêques, on ne voit pas de différence avec l'Occident, elle acquiert ainsi son autonomie. Alors, l'Église syriaque orientale est-elle nestorienne bon, Je ne vais pas me lancer dans les détails de ce sujet, mais il y a un événement qu'on pourrait dire synodal qui est très important. Il est nécessaire de préciser sur son appellation nestorienne que c'était que ce n'était pas, pas actuellement. L'appellation sous lesquelles, évidemment, l'église chaldéenne, qui est catholique, mais l'église assyrienne, qui ne l'est pas, aucune de ces deux églises ne veulent s'appeler nestérienne, bien sûr. Et en témoigne cette affirmation d'Ishoyab lors de son ambassade à Byzance vers 587. Donc en 587, il y avait des ambassades à Byzance de cette église qui déclarent devant l'empereur Maurice et le patriarche jean le jeune heure. Il n'y a pas entre vous et nous de litige au sujet de la foi. Il n'y a pas entre nous de schisme. La seule chose qui existe est que des fauteurs de troubles nous ont donné le nom d'un homme, Nestorius, que nous n'avons jamais vu. Ça résout le problème. Il n'était pas de notre peuple et il ne nous a pas gouvernés. Donc, en 587. Donc, vous voyez, c'était même pas au début. Dans plusieurs occasions, des catholiques de l'église syriaque orientale sont allés en ambassade à Constantinople, ont présenté leur profession de foi, ont répondu aux questions du patriarche de Constantinople, cette fois-ci, des évêques et de l'empereur lui-même. Et on peut dire que cela les cuisine sur leurs affirmations. C'est un passage au grill, mais il y a vraiment une intention de respecter ce qu'ils disent. Je, je n'entre pas dans le détail, mais c'est très impressionnant comme événement œcuménique, mais comme événement aussi synodal, même s'il y a les examinateurs et les examinés. Cette situation d'indépendance de l'Église est un exemple important qui fait qu'on pourrait parler d'une Église autocéphale et donc l'importance des synodes, et je passe maintenant à cette question des synodes. Donc le rôle des synodes, c'est le choix du patriarche et le rôle des laïcs que je vais euh, développer euh, d'abord. La vie de l'église syriaque orientale comment procède-t-elle à l'élection Comme le montre une lettre synodale du patriarche Abba. C'est un patriarche très important. En 540, donc ce fameux 5e, 6e siècle même, ce sont Quatre métropolites voisins, pour des raisons pratiques, de célecy font accompagnaient chacun de trois évêques de leur métropole qui les lisent. Donc un genre de conclave, si vous voulez. L'un des quatre, de la plus ancienne métropole, Bête-Lapate, préside au choix. Mais il n'y a pas que la hiérarchie ecclésiastique existante qui agit dans cette élection. Ce qui apparaît dans les documents est que le choix devra être fait en même temps en concertation avec les deux cités, c'est-à-dire avec les fidèles chrétiens de Séleucie ctésiphon Cela permet de comprendre, comme le confirme Walter Seb, que le bas clergé et les laïcs de la capitale avaient une fonction de contrôle. Un autre canon du synode du patriarche Joseph, en 554, souligne la participation du clergé et des fidèles pour le choix du patriarche, dans les temps troublés et agités, rendus difficiles pour le christianisme par les gens du dehors. » Donc les moments difficiles, c'est-à-dire un temps de persécution. Je, je lis « quand avec une intention droite et un dessein juste, sans faire exception de personne et sans passion humaine, le clergé et les fidèles des deux villes de Séleucie et de Thésiphon élisent un chef avec les évêques de la province de ce siège, avec le consentement de deux métropolitains, toutes les provinces doivent accepter avec joie et bonne volonté celui qui a été établi leur chef, leur directeur par la grâce de l'Esprit-Saint. Ce qui veut dire, en somme, que c'est un conclave réduit, mais un conclave réduit qui est cependant confronté à l'approbation euh, du peuple des deux cités. Deux cités, donc, autour du Tigre. Prédominent ici des considérations pratiques, à savoir la proximité euh, des fidèles de la ville primatiale. On rencontre quelque chose qui ressemble à, à cela. Nous nous assemblâmes par l'ordre céleste, sincèrement confiants que parmi nous et à notre tête siégeait royalement et impérialement Jésus, notre vivificateur, selon la promesse qu'il nous a faite, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand nous fûmes assemblés, nous nous donnâmes la main pour être corrigés et pour nous, et pour nous corriger mutuellement, judicieusement, et en esprit d'humilité. Donc, il faut voir les évêques en train de se donner la main, comme au BZP, comme on ne le fait plus maintenant. Mais enfin, bon, euh, un geste euh, donc fraternel, ça veut dire une réconciliation. Euh, et on voit bien l'aspect des conflits euh, dans ces églises. Afin que les corrections commençant par nous mêmes, les chefs de troupeau, nous puissions librement et avec confiance étendre les enseignements, les corrections, les règles. Au troupeau de nos deux 16. Alors peut-être que les, élèves, les évêques à Lourdes font ce geste quand ils sont en, en, en secret. <rire> <rire> <rire> <rire> oui, c'est <stamment dessus. rire> Bon, voilà. C'est le fait donc de donner l'exemple, la correction fraternelle, qui en fait va fonder, va fonder les décisions futures. Alors, il faut voir une église persécutée, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord, euh, c'est la catastrophe, quoi. C'est l'avantage des persécutions, enfin, bon. <rire> bon ensuite, le patriarche présente théologiquement dans son, cet exposé, ce, ce patriarche, Marabat, qui est un réformateur parallèle à la hiérarchie céleste, donc il s'inspire du pseudodonie, qui vient certainement de sortir des presses, à ce moment-là, ou presque, il définit son organisation comme un partage de l'administration temporelle, mais avec un seul qui dirige. Donc, il a euh, le choix du patricien, c'est choix de euh... Alors, je passe ce, ce texte. Il s'agit donc de la participation des fidèles notables Et vous voyez, au milieu, j'aurais dû, le, dû le, le valoriser. Ils sont par les lettres des évêques, par l'archidiac. Les fidèles notables. Voilà, c'est le point important. Littéralement. rôle délibératif, on pourrait dire. On ne sait pas exactement sous quel mode l'élection a été pratiquée, mais ce temps d'élection est bien distingué de la célébration. La célébration, bien sûr, tout le peuple est présent. Dans cette église isolée de Rome, le patriarche se considérait dès lors comme le successeur de Pierre et était reçu comme le chef authentique de l'église syriaque orientale. Alors maintenant, contestation et déposition d'un évêque. Donc, il y a un évêque euh, est élu, qui est élu à la faveur d'un Marsban, c'est-à-dire du gouverneur de la région, pour succéder à Maraba en 552. Alors, on nous signale les problèmes qu'ils peuvent poser. Il a été dit que des hommes élevés au degré de la paternité suprême traitent les affaires à eux seuls, à eux seuls, vous voyez, le, le problème de la synodalité est au plus haut niveau, les termine et les signe, et sans les montrer aux évêques, ni les lire en leur présence, exige impérieusement que ceux-ci les signent. Voilà. Donc l'importance que l'évêque ne, dé, euh, ne décide pas tout seul. Tout, tout ce qu'il fait doit être fait à l'aide d'un conseil. Et on peut dire. Euh, que l'influence des laïcs présents a contribué dans ce synode, à cette formulation, parce qu'il euh, y avait des problèmes de pression. C'est la citation suivante, numéro 5. Il y avait des, des séculiers répréhensibles, je la lis, qui, à cause de leur mépris des canons, ne sont pas même dignes de la paix de l'Église et qui, cependant, dès qu'il y a un synode, viennent séger aux premières places. Donc vous avez là un indice de euh, cette présence, euh, puisqu'apparemment ils peuvent siéger aux dernières places. C'est un petit détail, il faut toujours lire à l'envers les, les interdictions et les menaces. Mais euh, donc, ils sont là, quelque part, euh, probablement, c'est laïc. Ils se, euh, se font le juge des autres. Comme souvent dans les textes législatifs, c'est à l'occasion d'un interdit qu'on peut voir qu'il y a des séculiers répréhensibles qui sont présents dans euh, ces moments. Or Joseph, qui après avoir édicté ces euh, synodes, j'ai oublié de dire une chose importante, les synodes inauguraient les nouveaux patriarches, c'est-à-dire quand ils arrivaient au pouvoir, ils pouvaient être, euh, ils pouvaient être euh, donc euh, réunissés, ils pouvaient réunir un, un synode et ils pouvaient aussi euh, envoyer une ambassade justement à l'empereur romain, quand les conditions le permettaient. Alors, ce, cet évêque est déposé. Il refusa, alors ça je lis parce que ça vaut son pesant de moutarde, il refusa d'écouter les plaintes des évêques. Enfin, une députation de chrétiens notables, ayant à sa tête le médecin Moïse, alias Narcès, donc les médecins ont un rôle important, notez ça pour le prochain synode, il se rendit auprès de Khosroès. Moïse proposa au prince l'apologue du roi qui avait fait cadeau d'un magnifique éléphant à un pauvre. Le pauvre supplia le roi de lui donner un nouveau témoignage de bienveillance en reprenant la baisse qu'il ne pouvait ni loger ni mourir. « Et nous aussi, dit Narcès, nous te prions de reprendre ton éléphant. » Le roi consentit à la déposition de Joseph et un synode se réunit pour lui choisir un successeur. En disant en Orient, ils ont un certain sens de l'humour qu'on n'a pas toujours en Occident, hein, dire ça. voilà, alors donc l'éléphant est parti, nous allons pouvoir suivre les exéments. Il fut donc déposé, et donc euh, ça prouve à quel point les laïcs peuvent faire un recours auprès euh, de, euh, du roi des rois qui tient essentiellement à ce que les chrétiens ne euh, quittent pas son empire, puisque la menace était là. Donc je vois que le temps se fait court, comme dit Saint-Paul. Alors, si je ne m'embrouille pas dans les papiers, donc, on arrive à, au choix des évêques. Donc, toutes les fois qu'on doit établir un évêque, que les évêques s'assemblent dans la ville, qu'ils se concertent ensemble, qu'ils demandent et qu'ils recherchent un homme. Ah, vous voyez, ce n'est pas un prêtre, nécessairement, qui prend soin des pauvres, qui reçoit les étrangers. Bon, vous avez une belle Description qui, qui ne pratique pas la gloutonnerie, euh, qui est aussi versé dans l'éloquence et la sagesse, méditant jour et nuit la doctrine des Écritures, possédant l'intelligence et le jugement nécessaires pour diriger toutes les choses de l'Église requises pour le ministère. Donc vous voyez cette mention, il, il recherche un homme. Ensuite, les évêques imposent les mains au, euh, sur la tête du futur évêque. Ce canon montre que l'évêque n'est pas nécessairement euh, n'est pas recherché nécessairement parmi les prêtres. On a donc de la peine à imaginer que les évêques n'interrogent pas les fidèles de la ville, puisque les évêques ne connaissent pas la ville, pour choisir l'un d'entre eux. Donc on voit un rôle de laïque, une consultation préliminaire, on ne peut pas imaginer les choses autrement. Donc... Euh, il y a quelques rappels de, euh, des conditions, bien sûr, pour qu'une élection soit euh, valide, pour que les personnes ne soient pas cause de discorde. Je, je ne développe pas parce que je ne crois pas que ça apporte d'éléments nouveaux par rapport euh, à cet élément. Je passe à la suite... Nous avons ici un exemple, l'exemple de Barsoma. J'ai donné cet exemple, je le donnerai en entier dans la, euh, la publication, qui est un exemple de réconciliation aussi. Ça veut dire qu'il y a des divisions, mais il y a aussi des moments de réconciliation. Je passe tout de suite à l'attestation de la présence des laïcs. où on donne parfois leur liste. Là, cette liste est intéressante. Euh, je trouve assez significatif. Donc, on, on a dit, on a parlé déjà d'attestation des laïcs, et on, on donne euh, les signatures des laïcs euh, qui interviennent après euh, celles des métropolites. Les métropolites acceptent, adhèrent et signent pour l'élection d'un patriarche. Et ensuite, les prêtres. Il y a. Alors, vous voyez ici. Maintenant, je me garder dans cette citation que les laïcs, mais il y a les prêtres qui sont par collège. Il y a un collège de prêtres par ville, donc ils sont eux-mêmes euh, en groupe, euh, et ils signent euh, ensemble. Et puis les laïcs, vous voyez voir Daïb, qui est Caroud Beg, bon, maître des ouvrages, Moi, Abraham Artatan Chalar, bon, c'est du perse, tout ça, commandant en chef des troupes. Et puis vous voyez, bon, il y a le Richanoular, on ne sait pas ce que c'est, bon, le Richanoular, bon. mais... Pardon euh, oui. et vous voyez euh, ce qui est important c'est à la fin que vous avez une liste de trois autres groupes de laïcs au total 34, regroupés par évêché, dont un président des marchands donc on voit un peu qui sont les notables un président des argentiers on a parlé des corporations vous voyez là il y a un exemple de corporation un chef des orfèvres un chef des états -morts, ce qui veut dire aussi que les chrétiens avaient des positions euh, dans l'artisanat mais il y avait, ils avaient des positions dans l'administration ecclésiastique. Donc, c'est un document je trouve très intéressant pour dire euh, à quel point les laïcs étaient impliqués dans cette situation. Combien il me reste de minutes pour que je fasse un sort à... Huit minutes. Huit minutes. Bon, en huit minutes, je vais parler de l'élection des prêtres, qui me paraît très importante aussi. Alors, c'est très intéressant ce que, que, par rapport au nombre de prêtres. On va lire ça tranquillement, parce que j'ai tendance à accélérer comme le cheval qui sent l'écurie, bon. <rire> comme, mais comme de nombreux évêques, pour leur propre avantage, font l'ordination sacerdotale et ordonnent de nombreux prêtres et diacres dans les villes de leur empire, à cause de la multitude desquelles des dissensions surgissent parmi le peuple qui demeure dans les villes, le synode des évêques promulgue ceci par la décision présente, que chaque village dans lequel il y a des maisons de fidèles et qui regroupe 30 à 60 foyers est un prêtre, mais quand, par la volonté de Dieu, ce prêtre meurt, le périodote, représentant de l'évêque, grâce à l'élection de tout le village, met à part un homme et le consacre à la place de celui qui est mort. Donc, le n'est pas du village non plus. Et on peut supposer qu'il consulte aussi les gens. Donc, il y a, dans le village, ben, je suppose qu'il y a des discussions, des échanges, donc on peut dire que c'est aussi un événement synodal. Mais vous remarquez le point très intéressant sur la multiplication des prêtres, nous qui courons après les vocations, eh bien, il y a une solution très simple qui est de dire de maintenir un nombre limité de prêtres et puis de dire, ben, dans les villages, on choisit quelqu'un. Bon, vous avez deviné ce, que, euh, peut, euh, ce qui peut être imaginé à partir de cette pratique. Alors, j'ai fait un passage sur le rôle des moines et la question du mariage du clergé. Euh, je, je vais l'aborder euh, tout de suite. Donc, Dans le rôle de laïcs, il y a l'administration des biens du matériel. Je trouve que là aussi, on a à prendre des leçons. Il ne convient pas à l'évêque de s'abaisser aux petites choses, hein, des minimis, non praetor, de l'économat de l'Église, ni à l'administration de ses revenus, mais qu'il doit confier le soin des affaires de ce genre à d'autres personnes probes, pour ne pas encourir le blâme des bouches imprudentes. Que l'évêque confie tout ce qui appartient à l'Église, la direction de ses revenus. La garde de ses possessions et le soin des les administrer, des personnes probes, qui, de la vie du clergé et des fidèles, donc vous voyez aussi la consultation, hein, euh, soient aptes à cet office, et qui géreront toutes choses selon la crainte de Dieu, en toute honnêteté, d'après l'ordre de l'évêque, et la vie du clergé, certes, et même des notables parmi les fidèles. Donc on élargit la responsabilité, enfin, c'est les marguillés, comme on disait autrefois, le conseil économique, et si c'est nécessaire. Bon, le rôle des moines, Bon, je vous lis ça pour l'humour. Au sujet de ces fourbes, dont il s'agit des moines, mentionnés, <rire> mentionnés plus haut, bon, c'est des miaphysites, hein, on a vu, on a parlé des miaphysites, alors ça pose des problèmes, qui par leur habit mensonger, donc c'est Tartuffe à peu près, couverts de vêtements noirs, en signe de leur aberration, trompent les gens simples sous l'apparence de la pénitence et du naziréat, de la religion et de l'ascétisme, qu'autrefois les anciens pratiquaient en établissant leur demeure dans le désert inculte, hein, dont on respecte les, les pères du désert, loin du commerce des hommes et des femmes et des évêques, et de l'habitat des villes ou des villages, pour y servir au nom de Dieu, nous prescrivons ceux qui suivent, là où se trouvent des évêques, des prêtres, des diacres, qu'ils ne tiennent point d'assemblée, troublant ainsi la hiérarchie ecclésiastique, mais qu'ils s'emballent dans les couvents, dans les lieux incultes, et qu'ils y fixent leur demeure, et s'y tiennent. alors, bon c'est pas gentil pour les moines Puis comme religieux je devrais pas être je devrais pas rire de ça parce que c'est triste d'ailleurs les jésuites, on leur a reproché aussi de se mêler beaucoup d'affaires qui ne les concernaient pas donc. alors qu'est-ce qui se passe alors oui, il y a tout de même. il faut noter que tous sont mariés à un certain moment hein. ça n'a ça pas une durée, on ne peut pas dire que ça soit absolument général mais il y avait cette réaction alors Babaï, le patriarche de, de, de l'époque, donc montra à un ensemble d'évêques l'édit qui lui avait été adressé par le pacifique et bienfaisant Zamasp, donc il y a un chancha, un roi, roi des rois, pour que les évêques soumis à son autorité se réunissent près de lui et établissent une réforme relativement au mariage légitime et à la procréation des enfants, pour tous les clercs, en tout pays. Et nous tous évêques, dans un même esprit conforme à la perfection des lois du Christ, nous avons fait des réformes qui conviennent à notre peuple relativement au mariage et à la procréation des enfants, et nous avons permis que, depuis le patriarche jusqu'au dernier de la hiérarchie, c'est autour de l'an 500, chacun puisse ouvertement contracter un mariage chaste avec une seule femme pour engendrer des enfants et le vivre. Bon, il n'a pas le droit de se remarier pour longtemps. Et donc, si vous lisez dans une bonne collection donc les actes de la Rochelle, vous aurez un développement par les euh, Florence Julien, très intéressant sur cette décision euh, du mariage euh, de toute la hiérarchie. Bon, il faut savoir, c'est un élément d'inculturation, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les Masséens, le fait de procréer des, des enfants, c'était une manière de faire avancer la vie, de continuer le, euh, le système. Et Barcema, dans la foulée, écrivit une lettre dans laquelle il permit le mariage aux prêtres et aux moines qui ne pourraient vivre dans la continence. Il prenait pour prétexte la parole de Paul, donc c'est des gens qui critiquent, bien sûr, « Il vaut mieux se marier que de brûler par la concupiscence. » Les évêques assemblés avec lui et approuvèrent ce décret. Bon, après ça, euh, c'est un peu le désastre après la conquête musulmane. Peut-être je suis sévère dans mon jugement, mais il semble bien que euh, le le calife, a euh, demandé aux évêques de payer un prix élevé euh, pour devenir euh, patriarche. Donc ça, ça a tout bouleversé, c'est-à-dire que là, il fallait euh, du lobbying, euh, il fallait du euh, fundraising, etc., pour arriver à être patriarche. Donc, euh, la question de la synodalité, évidemment, était été réduite aux ackés. On peut dire ça. Alors, c'est. Alors, je voulais terminer en conclusion. Euh, on peut d'abord constater que le régime synodal a permis à l'église syriaque orientale de traverser les pires des épreuves, à savoir l'accusation de trahir euh, l'Empire perse parce que, prenant son origine dans l'Empire romain, les persécutions récurrentes des Perses, les divisions internes, dans le synode dissident de Barsoma, ce Barcema justement, qui a encouragé le mariage de tous les clercs la présence de l'Église de l'Ouest, hein, l'Église physique celle qui a reconnu le Concile d'Éphèse, et de, que n'ont pas connu, en fait, euh, les parce que euh, dans le nestérianisme, il y a le fait que les, les persécutions ne leur ont pas permis de euh, connaître euh, le, le. Concile d'Éphèse et ils ont, dans ses ambassades à Constantinople, ils ont approuvé les, les décisions euh, du Concile de Calcédoine. Le parcours nous a montré combien la vie synodale s'étendait aux différents niveaux du gouvernement de l'Église. On ne perçoit pas directement l'implication des laïcs dans les décisions disciplinaires, qui représentent une grande part de ce texte canonique, mais on peut constater que dans l'élection des responsables, il y a un engagement et une réciprocité qui renforcent l'unité de l'Église. Est-elle renforcée dans toute cette période où le mariage était de règle alors cela peut pose, poser une question. Est-ce que ça favorisait l'égalité, la proximité des, des laïcs et des clercs Je ne sais pas. En tout cas, c'est donc une expérience unique, peut-être pas imitable comme telle, ça c'est bien possible, mais qui donne à penser que la synodalité peut aller très loin dans la vie de l'Église. D'ailleurs, elle se poursuit aujourd'hui dans l'Église caldehène et l'Église assyrienne. Et on peut dire que les témoignages des synodes orientaux prouvent à quel point les chrétiens de l'Église syriaque orientale en avaient conscience. Merci de votre attention.